Mes chers élèves de séance 1, deuxième année primaire. bonjour, je vous présente encore fois votre livre préféré, l'arbre au mot, alors cette fois on va voir partie de conjugaison, d'accord, on va comprendre une nouvelle leçon, c'est vraiment très intéressant pour vous, alors euh, prenez s'il vous plaît votre livre l'arbre au mot et suivez avec moi. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est conjection. Cette fois, c'est dire et venir. Ce sont deux verbes du troisième groupe. Alors, euh, on va commencer par observation. J'observe et je découvre. Je lis les phrases. D'abord, je viens à l'école en quart. Je dis c'est pratique. Elle vient à l'école. Elle vient à l'école en voiture. Elle dit, c'est plus rapide. Venez à l'école en vélo. Vous dites, c'est mieux pour la planète. Alors, ici, récrée la troisième phrase en remplaçant vous par nous, oui, par tu et par les enfants. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est donc euh, la conjugaison de Verdi Alors, euh, on dit, euh, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, vous dites, ils disent. Pour le verre venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, je viens... Alors je viens à l'école en car et ici le verbe venir. Je viens, c'est le verbe venir. Je dis, c'est le verbe dire. Elle vient, c'est le verbe venir. Elle dit, c'est le verbe dire. Venez, c'est le verbe venir. Vous dites, c'est le verbe dire. je viens à l'école en car. Je dis, c'est pratique. Elle vient à l'école en voiture. Elle dit, c'est plus rapide. Venez à l'école en vélo. Vous dites, c'est mieux pour la planète. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Oralement, il faut l'apprendre oralement d'abord. Tu dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, écrire la troisième phrase ici, c'est Vous venez à l'école en vélo et vous dites c'est mieux pour la planète. Écrire la troisième phrase en remplaçant vous par nous. On dit nous venons, nous venons à l'école en vélo nous venons à l'école en vélo, euh, nous disons c'est mieux pour la planète. Nous venons à l'école en vélo, nous venons à l'école en vélo, nous disons c'est mieux pour la planète. Et, puis tu, on dit tu viens à l'école en vélo, tu dis c'est mieux pour la planète. Tu viens à l'école en vélo, tu dis c'est mieux pour la planète. Et par les enfants, je sais déjà que les enfants, on peut remplacer par il avec S. Alors on dit les enfants viennent, viennent. Alors d'abord c'est l'oral et après c'est l'écriture. Ils viennent, les enfants viennent, voilà, ils viennent à l'école en vélo. Et les enfants disent, c'est mieux pour la planète. Alors on a déjà soumis les verbes ici. C'est le verbe venir et le verbe dire. Quel est l'infinitif du verbe souligner' C'est le verbe venir et dire, puisque c'est là le sens d'aujourd'hui. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués Bien sûr, si c'est le présent. Quelles sont les terminaisons du verbe venir conjugués au présent Alors, je viens avec S, tu viens avec S, il vient avec T. Nous venons, ONS, vous venez, vous Ils viennent avec ONT. Mais attention, le radical change. C'est ça, c'est ça le, les caractéristique de... De troisième groupe, euh, parfois le radical change. Euh, à quelle personne le verbe « dire » n'a-t-il pas la même terminaison que le verbe « venir » Surtout, euh, on dit, vous on dit vous venez, « vous dites ». On dit « vous venez ». D'accord ?« Vous dites ». Alors, euh, la conjugaison, c'est pratique. Il faut savoir euh, conjuguer oralement et par écrit. Alors, on va faire quelques exercices pour faire un entraînement. Et après, je vous laisse bien sûr euh, mémoriser le verbe venir et dire. Vous avez déjà sur votre, de, sur votre cahier de leçons. Euh, voilà. Écrire l'infinitif des verbes pour souligner euh, D'abord, on lit. Je dis la vérité. Tu viens avec ton frère. Elle vient au gymnase. Nous disons la réponse. Vous dites votre saison préférée. Elle vient cet été. Alors, toujours avec le thème de Clem le temps qu'il fait, alors je dis c'est le verbe dire, c'est la même chose que ne disant, c'est la même chose vous dites hein? regardez ici, venir, comment c'est écrit, elle vient alors je dois mémoriser l'orthographe de ce mot alors, je, je mémorise l'orthographe de ce mot, alors elle vient Et elle vient, c'est le verbe venir il vient c'est le verbe venir tu viens, c'est le verbe venir. Je dis, dire, ah. Hein? Nous disons, vous dites, c'est dire, ah. Hein? Tu viens, il vient, il vient, c'est le verbe venir. Alors, complète les phrases avec les verbes proposés. Venons, viens, viens, dis, disons, dites et dit. Alors, on dit, nous disons, hein? parfois, euh, nous disons, parfois, dites, nous disons, parfois, disons. Oui? Nous disons, parfois disons. Alors, euh, tu viens, tu viens, je choisis si tu viens à pied à l'école. Ils viennent, attention à l'orthographe, hein. ça marche pour deuxième année. Hein. Alors, si tu es capable de conjuguer oralement et par écrit le verbe venir et dire, alors euh, c'est formidable, c'est vraiment formidable et vous pouvez utiliser... Et tu utilises bien sûr dans la partie de communication, c'est la partie de l'oral, etc. Oui, c'est vraiment pratique. Alors on dit, euh, nous disons, ah, voilà, nous disons parfois des bêtises, tu viens à pied à l'école, ils, ils viennent chez moi, vous euh, dites une poésie, ils. Euh, fait sa table d'addition, c'est il lit sa table d'addition. Euh, je dis la vérité. Nous, euh, nous venons profiter du bouton. Nous venons profiter du bouton. Alors nous, ne venons. Parfois, nous, nous disons parfois des bêtises. Euh, tu viens à pied à l'école. Ils viennent chez moi. Vous euh, dites une poésie. Ils euh, disent sa table d'édition. Je dis la vérité. Nous venons profiter du bouton. Alors, choisis le pronom personne qui convient. Alors, euh, c'est pratique comme exercice. Nous, nous et vous venez ensemble. Alors, choisis vous venez ensemble. Vous venez ensemble. Ils, ils disent bonjour. On dit ils disent bonjour. Ils disent bonjour. Nous venons te voir. Nous venons te voir. Nous venons te voir. C'est pas vous venez te voir. Non, nous venons te voir. Tu dis un mensonge. Tu dis. On ne sait pas. Il dit. Il est avec tes. Je viens avec toi. Non, il vient avec toi. Puisqu'elle a terminé aussi dessus. Alors, je choisis. Vous venez ensemble? Ils disent « Bonjour, nous venons te voir. Tu dis un mensonge. Il vient avec toi. » Alors, écrire les phrases avec le pronom euh, personnel indiqué. Alors, « Je viens jouer avec toi. » On dit « Il vient jouer avec toi. Il vient jouer avec toi. Il vient avec toi. Elle dit merci, on dit, tu dis merci avec S, tu dis merci avec S. Nous disons la règle du jeu, vous dites, vous dites, vous dites, dites vous dites euh, la règle du jeu, euh, vous, venez pour, euh, vous venez pour vous bénir, ils, pour pour ils viennent pour se bénir, ils viennent pour se bénir, ils viennent pour se bénir. J'ai dit la leçon, elle lise la leçon, elle lise la leçon. Alors, il euh, vaut mieux de ah, voilà, sur le page 90, euh, cherche le verbe à l'infinitif qui se conjugue au présent comme venir, comme venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Et pour le verbe dire, euh, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Faut commencer par l'oral et ensuite par l'écrit. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, dans la prochaine vidéo, comme d'habitude, correction des activités de conjugaison, le présent des verbes dire et venir. Ce sont deux verbes de troisième.